tout le on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est dans la base on est quasiment à la couche max puisqu'on a dit de faire une sky et Error nous a construit un système de spawner comme vous pouvez le voir il y a déjà quelques autres machines donc euh, on s'est décidé à faire un sol en, en dalles avec de l'eau pour éviter que ce soit facilement cassable on a pris des dalles solides histoire que euh, s'ils arrivent à retirer l'eau ou je ne sais quoi ça tienne quand même euh, le choc voilà, sachant que pour l'instant les, les seuls qui sont en mesure de nous weaser c'est en c'est et qu'on s'entend bien avec eux, mais ça se pourrait que ça change. Euh, on a également, je fais dans l'ordre, un spawner à cochon automatisé. Donc euh, on a un plugin qui permet de ramasser les spawners. Quand on ramasse le spawner, on récupère un spawner et un œuf de la créature, euh, à condition d'avoir une pioche tu de soi, etc. Euh, donc on peut, et les spawners par défaut, ceux qui n'ont pas d'œuf, c'est des spawners à cochon. Voilà, c'est rudimentaire. Et je suis en train de nous faire une machine à potions qui devrait être automatique, qui est relativement compacte. Je ne sais pas encore si je l'ai fait à la bonne hauteur, mais c'est la première fois que je la fais. J'ai trouvé sur Internet euh, il y a plusieurs mois maintenant et je me suis dit, euh, cette machine-là, elle a l'air extrêmement bien faite. C'est pas une machine qui produit avec une grande, grande production, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup, beaucoup de, de PVPR dans la fac. On est deux, donc euh, on n'a pas besoin d'une grosse, grosse production. C'est une machine... Moi je préfère la faire. En on... théorie, elle peut produire plusieurs euh, potions différentes. Moi je préfère euh, lui faire produire une seule potion. Je vais en faire deux. Une pour les potions de soins, une pour les potions de vitesse. Grosso modo, c'est les seules deux potions dont tu as besoin en grande quantité. Et... Et une fois que ce sera fait, on sera pas mal. Sachant qu'il faut un sacré, un sacré stock d'ingrédients pour que ça tourne pendant qu'on n'est pas là. Euh, niveau canne à sucre, ça va le faire. Euh, niveau melon doré, ça va être nettement plus cher. Mais bon. Je pense que si on veut un avantage décisif en PVP euh, face à des adversaires plus nombreux, parce que pour l'instant on n'est pas aussi nombreux que les Andoloris, euh, il va bien nous falloir des potions efficaces. Non, ça fait longtemps que vous n'avais pas vu, Perro. bienvenue sur le serveur. On a un super four de 15. un super four automatique de 15 fours maintenant. Oh oh, et je vois que tu nous as bien terraformé en bas. Ouais, c'est pile poil plat maintenant. Et voilà, tout est planté. Avant le pillage, il s'est encore passé pas mal de choses. Nous avons Claim un tronçon de plus tout autour de la base. Explorer des bastions et des forteresses en full P3, P4. Parce que les monstres là-bas, ils font quand même vachement mal. Collecter les ingrédients pour les potions, Accueillir de nouveaux joueurs. Pour Croton, il est vraiment pas resté très longtemps. Mais je vais, mais je vais crever, mais je vais crever. Ah ah vrai, pas non, mais... <rire> il a fait une demi-heure de minage, il a trouvé 11 diamants, et il les a déjà perdus. Bah, yo, witch Comment t'as fait, mon ref Bon, allez, hop. Euh... Non. Bien sûr, qui fait pas ça Ah, c'est witch. Hop. <rire> ATF 4. Vendu des vaches, admiré le travail nocturne de Perrot, notre nouvel alchimiste. Puis, les Finnois, bien que je leur ai échangé des vaches, sont venus nous piller. J'ai dû les mettre en fuite, j'ai pu en éliminer un. Ma vengeance immédiate, enfin juste après qu'ils soient déco, a été de faire exploser les creepers dans leur base en utilisant les ascenseurs à eau pour les faire monter aux bons étages, sachant qu'ils spawnaient naturellement dans les grottes. Peur. Qui ne tente rien à rien. juste derrière. rien dit comment je vais l'attirer ici par contre j'ai pas de canne à pêche de toute façon je pense pas qu'on puisse si facilement boum yes oh mon dieu oh non il est pas mort oh non il est il a continué à monter on va tenter de le faire péter alors ah, crotte, il est mort. Non, Guignol? Oui. Yes C'était mon objectif. Puisque les hostilités avaient définitivement commencé, j'ai passé mon armure en raccommodage. Puis fini la défense de la base avec les murs d'eau qui nous éviteront les champis de lave les fameux cobalt Monster si compliqués à détruire et couvert le toit de la base avec de l'eau. Puis les Nickery gagnant en nombre et en équipement, il a été décidé de s'allier avec l'Andoloris. Et enfin, nous avons commencé le Red Wizard. Ah, le FTS s'est vidéo s'il te plaît, c'est urgent vu qu'on est en train de piller. Écartez-vous les gars, Wizard qui démarre. Attends, attends, attends, ouais, j'arrive <rire> Par contre, faut me le FTS, on a plus de place dedans. <rire> Le on un peu pressé je crois Allez, pôle moi On te le descendre hein hey, gardez leur le en visu hein Je vis le F-16, j'arrive Hop, il est agressif Allez les gars, euh, bougez allez Je sais pas stars. si on peut le faire descendre dans l'eau Hop, ça va ouvrir euh, Ils sont d'autre côté un. pédilles, je te le pousse ou côté Mais là il y a leur base Faut vous le pousser vers moi ouais Ouais, c'est ouvert non Parfait, je rentre. Ok. On tu tous les loups Bon, c'est pas le plus important, mais. Eh, je suis bloqué dans le bloc. Il est où, Wizard Putain ta mère, le loup Ouah c'est horrible. Ah, le Wizard, il est au dessus. Ah, on peut pas fouiller euh, les trucs Non, non, faut vraiment péter leur coffre. Non, il non, est où, ou, on peut les Je reprends la grosse je reprends la Ok. Ah Tibiz, la, la Tibiz, laisse nous l'aggro Bah oui mais vous avez qu'à la prendre. Hein. Bah, t'ai vu deux ouais. Bah il te pousser, suit si plaît, les gars. Poussez le Est-ce que je laisse ouais. la TNT dans le l'FTS, Genix, tu me rends pas ouf Il y a dit quoi Il a pas l'air de vouloir que il descendre putain de TNT dans le... Non il voudra pas descendre, il voudra pas descendre faut faire ressortir, sinon To by the way, <rire> bravo Tibiz <rire> <rire> Bravo mon mec. Il est où <rire> T'es un pro faut le mettre un peu en sauce. Ah moi, j'aime je... bien mourir. C'est plus il est mort. Eh mais il hey, mais y a un étage en bas, les refs Oui, oui, on sait, oui, on mais sait. Mais on fait un en fait, étage, par étage. Eh hey, ils ont hey, des vaches, je les tue Bien sûr, tu tues tout. Bon, je vais le faire sortir, gros Je vais le faire aller juste à côté sur le truc à villageois. Tu viens Ouais. Tu pris la moitié Attent de la. Attends, hey, pas tout, hein. Tu veux que je le pousse sur toi Ouais, pousse-le, pousse-le, pousse-le. Je peux pas taper en fait, moi. Si je tape, ouvert. Ok ok ok bah tu peux le faire sortir ou pas Euh c est, c est, il est sur toi Les villageois ils font raccommodage, puissance 4 au ras de feu ah, venons, on scelle les raccommodages on le tue On peut pas les tuer Quoi euh, c'est pas grave le wizard il va tous les faire Attends j'ai plus super cher moi euh, déco aussi, si t'as besoin hein. Ouais ouais il en reste deux coeurs je vais essayer de me décarter surtout Ah mais là je vais te laisser la go Ah les têtes elles pètent pas sur le coffre Ah là c'est bon non bonne notaire, je crois que c'est bon bouche-le encore un peu Nickel il y avait deux roses de wizard non je pense c'est elles ont drop rien du tout du coup absolument rien Ok faut juste que ça le faire rentrer dans la base maintenant Oh bah là il est bien là il est bien Hop c'est maintenant que vous pouvez venir Il faut que vous veniez Je me décale pour éviter qu'il pète tout j'arrive j'arrive les frères j'arrive gros coup de lag Ouais Ouais il y a un gros coup de lag ah, bah y'a un gars qui a quelque chose Alors, euh, je suis pas sûr qu'il y ait des stuff intéressants mais ah, bah si, y'a quand même quelques trucs. Bon, en attendant, ouais, je fais un petit tour avec le Weezer. y Y'a plein de carottes, les gars, vous pouvez venir. plutôt de place, des trucs casser, du genre. Oui, oui, frère, on façon. pour casser. Et... Oui, du oui, déco toute... Eh, si tu pètes ici, drôle, là dans le fond. Oh, y'a plein de. Oula, y'a plein, plein, plein, plein, plein de bonnes milles, les gars, si vous voulez, là. Non, oh, c'est pas un souci ça. Ouais si t'as un spawn, un squelette ça vaut pas grand chose, Bah tu. Bah non, tu vas dans le désert, il y a des eaux Ah oui c'est vrai. j'aime pensé à ça. J'ai pas l'impression qu'ils soient focus sur moi. Ah tête Tête bleue de temps en temps. C'est tout c'est que ces têtes elles explosent pas dans l'eau. Les têtes bleues aussi non Ouais ouais les têtes bleues mais t'as vu des têtes bleues là Ah c'est vu pété là Ouh Jump, c'est du jump, c'est du jump Ouais y'avait un petit peu de teuf en diamant. Quelqu'un la récup je crois mais. Je pas sûr que ce soit fou mais. Wow. Ah ça monte l'automatique trop bien Oh ils avaient le CD trop bien enfin, les CD rares du nether Un peu rare Bon vous me garderez un peu tout teuf hein Ouais ouais t'inquiète bon. moi je prends tout ce que je prends une seconde de wizard frère En fait faut juste rester Ouais t'inquiète moi aussi C'est moi ah, qui ai une faut... casque Il y avait Il un casque clair, en diamant là, ouais. Il faut que quelqu'un me ouais, fasse euh, le pouce depuis le haut en fait à mon avis Oh ça a pété Ok En fait ça marche bien ce colossal fait de laisser passer Ok encore ça a pété encore une fois Alors que je suis au niveau de OH la netherite La netherite Il tire sur moi <rire> Y'a okay. Il y a plus de, <rire> <rire> de netherite Le chien l'a pris C'était un, un quart de lingot Niam mais... <rire> Il y avait de la netherite Restez collés au coffre les gars À force si vous tirez dessus ça fait péter les coffres s'il vous plaît Hey drôlia il est parti Euh ah, t'as un de mort de netherite Je vais te le donner parce que vas-y je suis un charge je t'y ai pris Allez achève les je vais me parce que là ça va être compliqué Il y a plus de villageois Bientôt. Attends. Il fait même pas attention à lui. Ah, il a déjà trois cibles, faut cibles faut en fait. C'est ça il le souci. Stuff. Elle a dit si vous raidez ça, vous êtes gay. On est on gay. Est gay. Mais on est non, gay. On va les couilles. On est jamais trop gay. Là, il est en train de descendre doucement. Attends. Ah oui, ça il descend. Ça ouais. une, une knockback en fait, mais qui fait pas de dégâts. Genre une épée pas ouf. Donc knockback mec mis du mending pour pas qu'elle casse. Frère, calmez votre musée, je vais le tuer frère, je vais le tuer. Je vais vraiment pas le péter. On hein. faut le faire descendre tout peu à peu en fait. Mais... Euh... il faut que je récupère de l'oxygène. Mon stuff, il a pris super cher là. Vraiment. Ah, y'a le Zongzag, y'a le Zongzag, les gars, y'a le Zongzag. Descendez, descendez, descendez, on va regarder ça. Si il, la... il, il, la... il est en haut. En haut Ouais. Il a, il a drop Il a des co-combat Ah il a déco combat Oh full ouais, P4 ouais. On se partage après les refs Ouais, mets dans F test Maintenant par contre ils sont bien au courant Il a retrouvé a... euh, Tuez le infiniment hein. ça fait perdre du power de ouf Et de si ça se trouve on dents. peut le oh, surtain le les refs Oh il était si riche Sur moi Commencez à tout péter, moi je continue à le tuer quand il tu spawn. Les gars, qui y a des popos, qui a des popos là, là ça va commencer à faire. Moi j'en ai, ai, popo, ai popo, moi. Tu Ils veux des soins il ah, y en a une partie qui sont arrivées à Il y en a une là-bas encore. J'ai euh. plus de bouffe en fait. En euh... moi, ah, moi là-bas. C'est qui qui est en dehors de la base C'est Tibiz Ok, tu m'as pas vu. Moi je vais un FOM, les gars. Euh, euh, j'ai de, ouais, de la bouffe, moi j'ai de la bouffe là si vous voulez. Mais j'ai besoin de bouffe, je suis vraiment j'ai plus de stacks, j'aime pas les stacks moi j'ai pas de la bouffe euh, basique hein. Je veux de la bonne bouche, je veux de la bonne bouche, je vais chercher des stacks, t'inquiète. J'ai des steaks, j'ai des steaks, T'inquiète, okay, t'inquiète, mais moi ouais, j'ai le C point hein, j'ai pas de problème de ça. Prends des popo avec toi s'il te plaît de ça PVP. Popo de quoi Popo de quoi Parce Euh force que... et speed s'il te plaît. Eh y'a là, y'a là, y'a là Le joueur le.. Zonzag ouais. Ok parfait. Moi je suis sur full level en fait, okay. Donc, ça va hyper vite de regen l'armure. Faut vraiment juste aller au spawner, c'est un sort en fait. Chill, pfff, il n'a même pas en rêve. Ouais, il je vous donne avez... une le wizard de merde, je te fais gaffe. Il ah. fait mal le wizard, ouais. C'est mon stuff qui prend cher. Il respawn euh, quasiment automatiquement. Non, oh, je voulais le tuer avec son épée eh Y'a un raccord Y'a a raccord, raccord. y'a a raccord les gars Ok... Y'a a raccord qui part en bas Il a du stuff raccord Non il était full euh, fer Il était non stuff non mais... Non, il était full fer au moment où il a tué du derrière toi par contre ils il pète fait... les couilles le visage, il y a la grosse ça pète les couilles Ouais bah ouais mais en même temps faut continuer et leur power il est encore bien haut hein, mais il faut, on peut le faire descendre pas mal genre vraiment Si on les tue plein de fois leur, leur power il va faire une chute libre Ils peuvent faire 45 pas si, si on les tue tous les deux beaucoup les gars on peut surclaim hein. C'est vrai alors, au moins Ouais ouais ouais ouais bah oui ils ont 68 et on peut faire moins 45 à chacun d'eux Eh ça a lâché mon des t'es où oh, tu Ah pas, il tape en, en non Vous avez pas laissé de les des descendre dans salle des, des, sa des coffres Laissez les descendre dans la salle des Non, non, non, surtout pas! surtout pas. si je l'attends là, frère! Juste pour qu'il ouvre les coffres comme ça je soulève sa gueule! Non, mais il en reste 10, 10 de power et après on peut les surclaim! Le raccord, oh, il a bizarre, ce qu'il faut qu'est-ce qu'il me casse les couilles, j'ai plus de vie, j'ai perdu mon dépôt des zerites, l'autre il m'a frappé! Il est mort, euh, Raccord? Il en, il en manque 4 de, de power et on peut les surclaim! Et raccord il a moins 25, on tue raccord une fois et c'est bon les gars On va pouvoir commencer à surclaim Ouais ouais ouais, mais on, on peut surclaim pas, on peut prendre dans les coffres là en gros Ah c'est vrai Je le suis, je le suis, okay. il est mort, ok les gars on peut prendre dans les coffres On peut prendre dans les coffres justement Vérifiant Oui Faut continuer à tuer raccord par contre Ah c'est des, des livres enchantés les gars Ah c'est un, un coffre petit, un petit coffre de mending les gars Ok, moi j'ai besoin d'aller réparer mon armure Vas-y, vas vas-y, vas-y, mettre dans le chest Waaah wow, c'est dangereux de fou hein les refs Hydro Tu l'as ou pas Euh la pioche c'est ça Oui oui la pioche Attends j'ai pas le temps là. Je suis en train de piller les allemands de merde Hop dans le test. chest Ok parfait <rire> Ils sont blindés En spawner <rire> ah, ils sont sur claim On n'a pas besoin de sur claim On peut se servir dans leur coffre là en Faites un max de dégâts dans leur base hein, maintenant qu'on peut tout casser Attends, là j'ai encore les meubles sur ma gueule. Au pire, on, on surclame. Combien de claims on en peut prendre euh, Tu peux en prendre au moins un, Hydro, ouais. Pour euh, notre base. Pour la déco. Au moins ouais. un, mais si on arrive à prendre les claims <coughs> du centre, euh, on les embête encore beaucoup plus que. Bah, fais comme tu veux. Les gars, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai plus d'épée, je sais pas pourquoi. Ah parce là, Il là, a mon épée, un... il a mon épée pouvoir, je sais euh... pas comment elle est. Ah, c'est grâce à Onarmed. Oui. il a échangé son arme avec la tienne. Frère s'il vous plaît les gars je vais mourir par le gars vraiment là j'arrive pas à le taper à l'aide c'est bon je l'ai eu je l'ai eu je l'ai fait faut l'épée faut l'épée je vais mourir par les chiens Ah ouais j'ai les gars j'ai pété des coffres ça lag Je suis vraiment désolé c'est moi Wouah ça lag Ouais j'ai pété des coffres en fait il a des cocombas hein ah ouais. ouais ouais il a encore des cocombas Putain J'allais mourir <rire> <rire> T'es pas doué Il Ils ont hein. plus aucun staff. tu <rire> es par un gars de stuff ouais mais tranquille Bah euh, sauf que il a monté ses niveaux de... Euh, un Unarmed et c'est vrai que c'est plus ça Ouais gros il te frappe... Euh, une fois sur 3 ou une fois sur 10 gros t'as plus d'EPA en fait il échange avec toi donc c'est pire que ça, il a ton épée après. Ouais et il a ton épée et puis vu que bah lui il se bat qu'avec l'épée et pas de l'épée et la hache, et bah il est tout nu. Mais comment Raccord est-il monté aussi haut en un armède Pré-analyse, Raccord utilise un cheat qui lui permet de taper à travers les murs. À ce point là Ouais. Il forme les blazes comme ça. À travers les murs À travers les murs, à travers les joueurs, à travers les loups. C'est vrai que c'est con, j'aurais dû me mettre dans sa vision. Ouais, bon, c'est confirmé, hein. Avant de venir checker en tant qu'admin ce qu'ils faisaient dans leur base, j'ai quand même eu un petit détail qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'ils ont des galeries vraiment très bizarres dans leur sous-sol. Le genre de galeries qu'on trouverait dans une base de gens qui x seraient. Bref, les voilà bannis. Bon, ils ont quand même été honnêtes quand on est rentré en vocal avec eux. Ils ont admis que, oui, ils pour bah, pas pour vraiment pour des bonnes raisons, parce qu'ils avaient été raides et qu'ils avaient le seum. Mais bon, on termine avec la répartition du stuff. Alors, les trucs qui ont le plus de valeur, à mon avis, c'est l'épée et la hache, qui ont le plus d'enchant. Euh, je veux Après, bien la a... hache, de mon côté, je veux bien la hache. Ok, attribué vendu. Euh, du coup, euh, tiens, le fragment contre l'œuf cette te va ou pas ouais C'est qu'à l'œuf mais on peut équilibrer comme ça. Et ensuite, on fait moitié-moitié l'armure. Bah du coup, tiens, moitié-moitié sur les pommes dorées et les pommes normales. Ça, c'est ce qui est équitable. Armure, il y a quoi du coup Il y a botte et casque, ça On a le truc complet. On a le truc complet. Nous, on avait les deux autres pièces. Donc, il y en a un qui prend le casque, il y en a un qui prend les bottes. Donc, je dirais... Euh... Moi, je bien le casque. ce que oh, j'allais dire boîtes, aussi. Hein, J'aimerais bien le, le, le casque parce qu'il y a, y a agilité. Enfin, il y a un truc. Euh, apnée apnée okay. tu vois, bah, Je pas. me trouverai un apnée, hein, pas de soucis. <coughs> après, euh, vu que pour être équitable, pour pas être un gros bâtard, vu que j'ai pris le haut, bah, je vais prendre les jambières. Le bas, tu vois. Ok. Bah, comme ça, t'as ouais. un, un bas, t'as un haut comme moi. Enfin, okay, vous, okay. Avez, parce que, bah après, Et après, euh, fonds, euh, il me reste une player head. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'aurais vraiment été embêté de devoir éclipser les 5 premières minutes où je condense ce qui s'est passé en attendant le pillage wizard En même temps, je trouve que c'est un bon format parce que c'est ni trop long, ni trop rapide. Euh, si Franchement, vu le contenu que j'avais, j'aurais pu faire deux vidéos, mais je me dis que voir plein de trucs autre que des, des pillages Weezer, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Maintenant que la Nikeri a su, il ne reste plus tellement d'adversaires à notre taille, donc vous devinez qui ce sera si jamais on fait un prochain épisode de pillage Weezer, et sinon ce sera un événement, donc ça peut être Under Dragon, euh, le nouveau boss le Warden ou quelque chose comme ça. Et oui, je suis malade.